Non mais de toute façon avec la restriction oui, équilibrée. What, What Combien combien 210 Vas-y, vas-y, cause poursuite, on l'arrête, on l'arrête, vas-y c'est parti Bon monsieur vous savez pourquoi on vous arrête sur le bord côté de la route Mais dis-dis oui Michel Mais on est sur un toit Monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête sur le côté du toit Eh monsieur, si vous voulez, vous êtes euh, dans une infracture de type. Euh, excès, de euh, oui, excès, voilà, de excès de vitesse, oui, voilà, avec de vitesse, oui. C'est pas le moment, où le mur s'est attaqué Guerre et oh putain, alors lui, hey, ils sont gris, hein, faut pas être non plus fanat pour pas voir qu'ils sont gris, putain, ouais. fais, vas-y, fais-lui un test alcoolémique là. De drogue De drogue, fais-le de, de drogue, de drogue aussi. Et regardez derrière vous, mais monsieur, non, mais oh, vous, mais... vous croyez vraiment que cette technique euh... elle fonctionne avec nous Non, mais vous nous croyez bêtes ou quoi oh. et, non, Ça peut plus durer, okay. euh... on a besoin de respect, Exactement. de respect, voilà, ok C'est pas parce qu'on est en bas de l'échelle que vous, vous les, les pseudo-militaires, ouais. vous pouvez nous manquer de respect. Ouais, Gros. bien dit, bien dit. Non, non, mais je vous dénigre pas, je respecte votre travail, si jusque-là vous m'empêchez de faire le lien, de de la ville. Oh putain, il va prendre vos papiers s'il vous plaît.